La Chambre de commerce, ce que j'aime beaucoup, la Chambre de commerce, c'est que ça me permet de rencontrer des gens qui ont de l'ambition, des gens qui ont des projets futurs, euh, qui veulent accomplir des projets. Pour moi, c'est très important euh, de faire affaire avec des gens qui ont. Euh, je ne jamais vers le passé. C'est de créer des, des, des relations d'affaires qui vont, vont faire grandir. Et puis, euh, moi je suis travailleur autonome, je suis pour immobilier. Et sans ces relations d'affaires-là, je ne suis, suis pratiquement personne. C'est avec, avec l'aide des gens autour de moi que je grandis comme professionnel.